L'âge de détruire, c'est un, un roman euh, qui est en, en deux parties, en deux âges, pour euh, explorer le, la relation euh, entre une mère et, et une fille. Euh, donc, la première partie, l'âge 1, euh, se, se passe dans, dans l'enfance d'Elsa, euh, qui est la, la narratrice de, de l'histoire. Euh, on est au début des années 90, elle a 7 ans, et, et le livre s'ouvre sur le moment où sa mère achète un appartement, le, le premier appartement qu'elle qu achète, quoi, pour euh, qu'elles y vivent euh, toutes les deux. Donc, euh, bah, pour elle c'est un changement d'environnement, de, d'école, de, de quartier, de chambre, tout ça. Euh, et, euh, donc, on va suivre l'installation, et assez... Assez vite et au fil des semaines, le, euh, on va se rendre compte que la mère n'arrive pas vraiment à habiter cet endroit, elle n'arrive pas à, à l'arranger, elle, elle ne dort plus, euh, son comportement comme ça se, se réduit et elle, elle devient euh, violente et de plus en plus violente euh, envers sa fille. Et euh, voilà, face au projet enfin qui était plein de promesses au départ... Euh, euh, tourne un petit peu voilà, euh, mal euh, et euh, cet appartement finit pas un peu se refermer sur elle comme, euh, comme un piège dont on ne sait pas trop comment elles vont pouvoir euh, en sortir quoi. et la deuxième partie donc euh, l'âge 2 se passe une, un peu plus de 20 ans plus tard euh, euh, voilà, donc elle est grande, elle est partie, mais elle est partie pas très loin, elle vit euh, dans un studio, euh, euh, dans un quartier proche de là, de là où, vit, où vit sa mère, elle se voit encore beaucoup, euh, euh, elles ont gardé un lien, voilà, euh, un, étroit, ex exclusif, et, euh, et la deuxième partie s'ouvre sur le moment où la mère a fini de rembourser le prêt et décide de, de vendre l'appartement, en fait, c'est vraiment un droit qu'elle qu ne peut pas garder, en fait, et... Et la deuxième partie euh, va ouvrir sur ces, les quelques jours qui suivent l'annonce de, de ce départ où, euh, bah voilà, enfin, ce qu'on connaît, voilà, faut trier, euh, de, de, enfin, ouvrir les placards, trier des affaires. Et, et, et finalement, tous ces objets qui étaient un peu enfouis dans les placards, un peu comme euh, toute la violence de l'enfance avait été... Euh, enfouie dans leur, dans leur mémoire et un peu passé sous silence. Le, le fait de tout ressortir fait un peu ressurgir cette mémoire-là, sans qu'elle se nomme vraiment, mais d'un seul coup, elle est vraiment sous leur nez. quoi Et euh, bah, ça va être l'occasion d'un face à face, d'un règlement de compte euh, entre elles. C'est une citation qui est tirée du, du journal hein, de, de, de Virginia Woolf. Où, où C'est une phrase très énigmatique, en fait. Je crois que j'ai écrit le livre en me demandant ce qu'elle voulait dire. <rire> qu'elle écrit l'âge de comprendre deux points l'âge de détruire trois petits points et ainsi de suite enfin, elle, elle, elle, elle, elle est magnifique cette phrase qu'à la fois le comprendre et détruire comme un même mouvement et un mouvement qui se qui se répète et qui et qui n'a pas de fin et et dans le dans le roman c'est ce mouvement là je crois qui qui qui à l'œuvre et qui guide elsa puisqu'elle est donc la narratrice le personnage principal quoi qui est qui est euh, exposé euh, à cette violence, qui la déchiffre et la subit en même temps, qui la reproduit et essaye de, de s'en affranchir et qui euh, et et ainsi de suite et comme comme si à chaque fois on, finalement parce qu'il peut être parce qu'il s'agit aussi de de violences dans le cadre familial euh, donc caché derrière les murs comme ça de, de un peu de l'espace de l'endroit qui est, qu est la famille euh, finalement briser le silence c'est à la fois comprendre et détruire en même temps quelque part mais c'est des questions tout ça qui ont guidé euh, qui ont guidé le travail Elle est énigmatique cette phrase c'est important pour moi de ce qu'il s'agisse de violence souvent dans les dans les textes mais il s'agit aussi de femmes euh, de violence de femmes enfin subi par des femmes aussi de, de femmes qui s'arment qui se, qui se défendent mais là dans le roman c'est vraiment aussi une, une violence perpétrée par par une femme et ça c'est peut-être quelque chose que j'avais moins euh, moins exploré euh, jusque là euh mais c'est des, des violences qui ont lieu dans des, dans des, enfin, chez des êtres en position de domination de de de, de, domine, enfin, de dominer socialement et dans des espaces du coup marginalisés, invisibilisés et euh, je crois que c'est pour ça que ça m'importe de de, ouais, de les représenter, de leur donner un espace où c'est rendu visible quoi.